Bonjour camarades, bonjour les amis. Dans le cadre euh, de la préparation de la 9e marche du vendredi au niveau de la Ouléa de Bijaya, nous sommes euh, local euh, du Parti Socialiste du Travailleur, PST. Donc, euh, On assiste à la préparation de la marche avec des banderoles, des pancartes. Là, on prépare les mégaphones. Donc euh, nous avons des militants et des militants, des sympathisants, des proches qui sont là. Elles sont là, elles se préparent justement pour la marche. Donc, on va demander l'avis de quelques militants. On commence par Kemal Kamel, Kamel Aissat. Bonjour. C'est quoi l'objectif de cette 9e marche-là Alors, c'est le vendredi 19 avril. Donc, c'est du fak-chab. C'est le jour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 يخدم المزارع تنظمي مثلا عندك السندكات بتلك الشامن أنت عندك عن كود دبنة تنظمي مثلا اسخمون دوي، كنت مصر في كونستيتيوون تاريخ الشعب بدي الدين ده شو الكون حتى من سنة سني بردان لو بدو قانون خمسة للفساد الرئاسي، وقيم جوب بيزج مجموعة دان، أسكتس في السنة، وليش لزيلكسون ونحو ما يجي فسألنا العراق ماشي ما <تصفيق> تشد العباده ديال خص حتى غادي ديال لارد الشعب في هذه Reste ou la On quand les de la Constitution. il a pas de Constitution. Constitution la Constitution le 22 février. a On va demander militant. en quelques phrases, en quelques mots, la lecture par rapport à la situation politique actuelle. PST, on est en train de s'organiser autant que militants du PST, mais aussi les amis du PST. On est dans, un, dans une dynamique large de gauche. c'est important, on s'organise comme d'habitude pour organiser notre carré à gauche dans la marche. Ce que j'ai remarqué, bon, tout d'abord, le mouvement, il reste intact en termes de mobilisation. Ça, c'est très important, il doit durer le maximum possible. La deuxième des choses, il gagne en auto-organisation. Auto On voit l'auto-organisation se mettre en place dans les quartiers, les secteurs du travail. La dynamique réappropriation ré ré ré du GTA, c'est pour faire par terre de et son équipe, mais aussi pour un Égyptian démocratique, autonome, représentatif des travailleurs. Ce qui veut dire que pas en débarrassant de Sidi qu'on va se débarrasser de la bureaucratie, les désager dans tous les secteurs. Ou c'est la dynamique du syndicats autonomes, la dynamique des mouvements étudiant autonome dans toutes les universités. On voit des débats organisés dans les quartiers, dans les universités, dans les entreprises. Ça c'est extraordinaire parce que le mouvement Gagnons qualité, ça c'est important, je viens à le dire. Gagnons qualité du contenu. Puisque les mots d'ordre qui sont à d'un aussi large, maintenant le peuple commence à leur donner un contenu. Quand le peuple dit système dégage, ça ne se réduit pas à des personnes. Mais le système, c'est des institutions, c'est des, des personnes et c'est des lois. Ça veut dire qu'on veut changer tout ça. rouhou le bled bled on aussi l'Algérie de demain. On laisse même Est-ce qu'on a besoin du président Est-ce qu'on a besoin du président Est-ce qu'on a besoin du du On a besoin des chefs de daïra Nous sommes pour un pouvoir aux élus du peuple, aux du peuple. mais ils vont, doivent être révocables. Mais ils je ne sais pas. C est, c est, si j'ai bien compris, donc il faut procéder à la dissolution de toutes les assemblées, justement, à APN, à Sénat, à Dissoudal, le gouvernement, donc remettre en cause les pouvoirs du Wali et tout ça. Nous savons tous que ces assemblées-là sont illégitimes, donc on a besoin de geler la Constitution et d'aller vers une assemblée constituante. Justement, si cette dynamique qui est censée déboucher, sur une constituante Tajdite, une assemblée constituante qui va accoucher d'une constitution Tajdite. un processus constituant d'auto-organisation, de, de la population qui va déboucher sur une assemblée constituante qui va définir les nouvelles règles, l'Algérie de demain, Un les intérêts, cette majorité de l'Église. Parce que tout simplement, en quelques mots, Qu'est-ce que c'est le changement du système pour un « homme C'est un autre système, une autre Algérie aussi Les droits sont garantis. Qu'est-ce que c'est pour un étudiant C'est un autre système pour l'université publique, Donc. garantie. Qu'est-ce que c'est le changement du système pour une, pour une femme, Donc. si ce n'est pas l'égalité du sexe dans l'Algérie de demain ainsi de suite. Donc si j'ai bien compris, la... la future République doit résoudre les problématiques liées au chômage, au harraga, au logement, on a des questions démocratiques. C'est-à-dire, on a besoin, je pense, d'aller vers un système, euh, une république sociale, démocratique, décentralisée. On n'a pas besoin de fonctionner dans ce système jacobin. C'est très important. Bien sûr, ça, tu me mets en avant le système de gouvernance. Le système de gouvernance qui doit être décentralisé. Un le peuple, il a le contrôle sur ses élus. Ça, c'est important. Un est la prochaine Algérie. Tous les problèmes. Tous les besoins sociaux, tous les besoins économiques, toutes les libertés démocratiques vont être pris en charge. Si ça change si ça concrètement, bien sûr qu'on est contre Boutsiliaka, mais ce n'est pas parce qu'il y a un défi. Seulement, on est contre la politique de Boutsiliaka et son équipe. Durant toutes ces années-là, on ne peut pas réduire le problème à un problème de personne, et la seule solution, Démocratique qui peut y avoir, c'est une assemblée constituante qui garantit les intérêts de toute la population, oui, oui, oui, oui. Toute la population les ouvriers, oui, oui. les travailleurs, euh, les étudiants, oui. les femmes, pour une autre Algérie au c'est cette majorité opprimée. La, la, démarche, la démarche révolutionnaire, donc qui n'est pas réformiste, donc vous avez des propositions, justement, et nous avons des propositions, justement, révolutionnaires. On n'est pas dans une transition, on n'est pas pour la désignation d'une commission technique pour élire un autre président de la République qui va faire encore le pire. Donc, comme, on, comme vous savez tous, que les lois algériennes sont des lois liberticides, des lois libérales, des lois au service de l'oligarchie et tout ça. Donc, si on change pas la constitution, si on ne remet pas en cause les lois qui encouragent la corruption, donc on sera dans le point, dans, dans la case de départ. Bien sûr, c'est important. En mot sur la grave générale. Tout ça, c'est-à-dire nécessite une grave générale. Attends, vous avez dit à un, un truc intéressant par rapport à la question de la corruption ça c'est important, l'ouverture du Ça veut dire c'est c'est important. Vite ça se chante dans les rues, ça veut dire pour nous, c'est la levée des secrets bancaires. Oui, il y a qui se sont enrichis, qui se sont enrichis, qui sont enrichis, Parce que les gens qui se sont enrichis, en en ils Aujourd'hui, souffre souffrent d'un dîner, etc. Mais il y a beaucoup d'autres qui se sont enrichis de l'appareil du système ou de leur proximité. Je parle essentiellement de tous les origaques. La... question C'est-à-dire, justement, à la... bon, avant de passer à une question, je voudrais que souligner un aspect qui revient ces derniers jours, c'est le passage en force du gouvernement. C'est-à-dire ils ont de tous les moyens de répression au niveau d'Alger. ils ont réprimé les étudiants, ils ont embarqué des filles, on les a obligés à se déshabiller au niveau du commissariat de Braquet. On a réprimé les travailleurs et tout ça. La gendarmerie nationale a installé des barrages pour infiltrer les manifestants qui sont partis à Alger. On a aussi des brigades de police, des brigades normalement qui devraient Justement, acteurs antiterroristes et tout ça, finalement, elles sont là pour réprimer le peuple. C'est-à-dire, il y a un double langage de Gaïd Salah. Non, non, on le sait, parce qu'il l'a tout d'abord celui qui est parti du système, peut-être, hein, c'est la plus influente actuellement, mais il a été je, toujours dans le système, il a soutenu toutes les politiques de l'Occident. Hein. Aujourd'hui, avec la vague populaire qui est pacifique, ils veulent se faire durcer. Donc ça, pour sauver ce qu'il y a à sauver en termes d'intérêts, de leur intérêts. Bien sûr, de leur, de leur intérêt bien sûr. Ça veut dire la répression, ça confirme leur nature. Aujourd'hui, la démarche radicale et pacifique de toute la population, ça les dérange. Ils veulent que ça tourne vers la répression pour justifier ça. Ça veut dire qu'ils commencent à s'attaquer aux libertés, à s'attaquer aux femmes pour le... Ils ont dénoué le khalaf au niveau du commissariat pour stigmatiser, empêcher les femmes de marcher. Beaucoup de militants ont été interpellés, notamment beaucoup de, euh, de nos camarades, tout ça. Ça ne va pas nous empêcher de continuer à se mobiliser. Au contraire, ça va renforcer notre mobilisation et notre, notre organisation. Merci beaucoup. Donc, la, la répression de la police des, des différents services de répression, même au niveau de l'ORG, la gendarmerie a réprimé et tout ça. Donc, c'est à condamner tout d'abord et elle ne fait qu'augmenter la mobilisation de la masse populaire. Merci. Merci, oui, c'est sûr. Merci. M ça arrête.